Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi, conseiller Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, me garde, à lui à jamais, merveilleux et mon sauveur, mon Conseillé, Dieu puissant, Prince de la paix Alléluia, il me sauve, il me garde à lui à jamais, merveilleux mon sauveur Mon Dieu, mon roi Que le Seigneur soit béni Nous lisons le psaume chapitre 124 Psaume chapitre 124 Nous lisons la parole de Dieu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 tu as reçu de ton Père un nom glorieux au-dessus de... Savoir que tout est soumis à toi, tu es le maître de l'univers mon Seigneur, celui qui a le contrôle de toutes choses, nous te disons gloire à toi, honneur à toi encore ce soir Notre-Dieu, tu manifestes que tu es réellement le Tout-Puissant, en dehors de toi il n'y a pas d'autorité mon béni, Seigneur, tu es l'autorité suprême. Ce que tu dis doit arriver, Seigneur. Oh Dieu, merci parce que tu es vraiment la parole vivante, mon roi. Nous te sommes vraiment certainement reconnaissants, Père. Combien nous sommes rassurés. Oh Dieu, maintenant, Père, très certain, aussi certain, bénéfice, Père, Saint, Dieu, de toi, notre Dieu, qui nous conduit encore en ce jour, Père. Nous rendons gloire à ton nom, mon bénéfice, Père, Saint, Dieu, pour ta main puissante, mon roi. Tu es réellement le puissant vainqueur, mon Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu fais réellement des exploits parmi ton peuple, mon Père. Béni sois-tu encore pour les délivrances et guérisons que tu as vraiment opérées, mon Bénémoine Père oh Dieu. Oh Dieu, l'ennemi voulait nous mettre dans le bas, Seigneur. Vous avez les mains dans le haut, mon bénémoine, Père au oh Dieu. Nous sommes heureux de t'avoir, toi, notre Dieu. Tu nous as libérés, mon bénémoine, Seigneur. Sois donc exalté en encore du Père. Merci pour chaque frère. Merci encore pour chaque soeur, mon roi. Nous te disons merci, Père oh Dieu, pour cette grâce de rassembler en ton nom, pour louer ton Saint Nom, mon sauveur. Le nom qui nous bénit, mon bénémoine, Père qui nous soutient, qui nous protège, mon roi. Tu es vraiment notre secours, notre appui, mon bénémoine, Père Oh Dieu, notre bien-être, mon béni Seigneur. Notre âme a trouvé vraiment grâce devant ta face, mon Seigneur. Pour être éclairé davantage par toi, mon sauveur. Voici les cantines, nous avons chanté, Seigneur, nous avons exprimé tout notre cœur, mon roi. Dans les cieux sur la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Sois béni encore ce soir pour ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, merci pour le psaume, mon béni, Père Saint-Dieu. Merci également aussi pour l'adoration, mon roi. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, mon bénémoine, Père oh Dieu. Lave-nous, Père. Nous sommes à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui, nous sans toi, mon bénémoine, Père Saint -Dieu. Tu es tellement précieux pour nous. Sois Béni encore ce soir, car nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. De Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni dans les cieux, et sur la terre, qu'il soit donc glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous lui disons vraiment merci de tout notre cœur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé et la grâce de pouvoir encore être parmi les vivants, comme l'Écriture le dit aussi les vivants, les vivants. Ce sont ceux-là qui louent, au éternel. Nous sommes de ceux-là qui avons trouvé grâce à ses yeux et que nous voulons aussi lui témoigner aussi beaucoup de reconnaissance pour ce qu'il est pour nous et ce qu'il continue encore de faire encore jusqu'à ce jour. Et c'est vrai parfois que nos yeux ne voient pas tellement très bien parce que nos yeux ne regardent pas tellement de la bonne manière, mais nous avons un puissant vainqueur. Nous avons un appui certain et sûr. Et c'est vrai, comme l'Écriture le dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, alors nous devons nous accrocher à Lui. Donc nous devons nous attacher à Lui. il dit que son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Nous, nous le remercions vraiment de cette grâce de pouvoir croire à ce que... Et croire, c'est un privilège que Dieu nous donne de croire effectivement et d'être certain des choses que les yeux naturels ne peuvent pas voir mais que réellement qui nous a donné cette grâce d'avoir les yeux spirituels qu'ils peuvent réellement aussi voir et, et s'accrocher effectivement à cela comme la Bible dit, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que là ils n'ont point vu et certainement, mais que le Seigneur, notre Dieu, nous a réellement révélé par sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous fortifie davantage. Mon frère et ma soeur, nous ne perdons pas notre temps. Et nous remercions Dieu parce qu'il travaille notre foi. Il veut réellement que nous puissions passer à, à cette foi de tremblement, à, à la ferme assurance comme les saintes écritures aussi le démontrent parce que là nous sommes sûrs et certains de ce que nous possédons. Là on peut se poser la question de pouvoir savoir qu'est-ce que nous possédons parce que il faut qu'il y ait cette assurance au-dedans de nous que nous avons quelque chose évidemment, mais qu'est-ce que vous avez comme chose, effectivement, qui vous donne aussi la certitude et l'assurance. Que notre Dieu nous aide à ce que nous puissions davantage et, et chaque fois être aussi conscient réellement de ce que il a fait comme travail dans, dans chacun de nous. Vous savez, il, il, c'est toujours très très douloureux et très touchant dans le cœur. Et quand on peut voir ce tableau, effectivement, qui se dresse devant, devant nous, évidemment, devant le croyant, nous l'avons parlé une fois, mais c'est toujours aussi tout à fait touchant et pénétrant, le cœur, quand on peut euh, se mettre dans cette entrée, dans cette... Dans cette Choses effectivement qui, qui s'est passée, comment cela a été aussi décrit, c'est tellement touchant. Vous vous rendez compte qu'il y avait cet homme ici, Ponce Pilate, qui s'est trouvé là. Vous savez, si on peut lire cela, évidemment, mais quand on, on s'arrête quand même pour pouvoir observer la scène dans laquelle les choses se sont Passé. Vous voyez un homme, mon frère et ma sœur, qui est, qui est un païen, qui ne, qui ne connaît rien aux choses de Dieu. Cet homme se bas de toutes ses forces, effectivement, pour arriver à pouvoir ne pas être inclus. Dans ce que les croyants, croyants, croyants, croyants, c'est quand même fort que les croyants sont, étaient en train de pouvoir accomplir en fait, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir le lire, mais cet homme ici a eu à pouvoir faire une déclaration tellement si forte. Un païen, s'il vous plaît. Mais alors, écoutons les, la, la, la déclaration que le païen a eu à pouvoir faire et la déclaration que les croyants ont eu à pouvoir faire. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que croire au Seigneur Jésus-Christ n'est pas une chose qui est simple, c'est un combat. Peut-être avec le temps qui passe, effectivement, les habitudes se sont installées, Nous nous avons cru en lui. Il faut se poser vraiment la question de pouvoir savoir, est-ce que moi ici, j'ai cru en lui Parce que croire en lui, c'est aussi prendre position pour lui. dans toutes les circonstances. il a dit que c'est lui qui voudra sauver sa vie. Nous voulons nous protéger dans beaucoup de circonstances, évidemment, on vous laisse, évidemment, surtout dans un temps comme celui-ci, c'est lui qui voudra sauver sa vie. Qu'est-ce qui va se passer Il la perdra. Voyez-vous, c'est ça, en fait, que nous devons Comprendre, se poser la question, mais croire en ce Jésus-Christ de Nazareth, ça veut dire quoi pour moi Qu'est-ce que ça a à comme impact dans ma propre vie Nous l'avons lu avec vous une fois aussi. Nous allons lire ce que euh, Ponsulat a dit, effectivement, et ce que les autres ont, pour que vous puissiez comprendre. Parce que on doit se poser vraiment une question sérieusement nous-mêmes. Qu'est-ce que cela veut dire, prendre, vraiment enfin, croire en ce Jésus de Nazareth. Parce que beaucoup de gens nous récitent, effectivement, ils disent, ils récitent l'Écriture. « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pour une vie éternelle. » Et puis je crois en fait. Mais en fait, ça veut dire quoi croire réellement Parce que le Seigneur, notre Dieu, il est tellement sage, il ne va pas distribuer la vie éternelle comme ça. Parce que c'est une vie éternelle. Une vie éternelle, ça veut dire que Dieu lui-même, Regardez, frères et sœurs, parce que quand on peut voir dans les scènes d'Écriture comment les choses se sont passées, lorsque Dieu parla à Abraham, il lui dit ce qu'il allait se passer. Il, il lui dit, mais j'ai, jugerai la nation à laquelle, dit, romain, marrant, je le ferai sortir avec des présents. Vous vous souvenez, il est venu lui-même. On a vu un homme, c'est vrai, Moïse qui était venu, mais ils ont vu Dieu, la colonne de feu, ils l'ont vu. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être un certain de dire que non, Dieu n'a pas fait. Non, non, non, non, non, non. Dieu était là. On l'a vu dans la colonne de feu. On savait très bien que la colonne de feu, là, c'était Dieu lui-même. Quand il s'élevait, effectivement, tout le peuple levé. Parce qu'il savait que ça, c'est le tempo que notre Dieu donne. Alors, pendant qu'il marchait, effectivement, la nature leur était soumise. Bien sûr que oui. Quand ils avaient soif. Il n'y avait pas de ruisseau. Mais l'eau. Dieu dit à Moïse, il n'y a pas de ruisseau. Il n'y a pas de problème. Toute la nature ici fera ce que vous voudrez. Vous avez soif, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas un arbre, on peut se Non, non, non, il n'y a que des rochers. Il dit, mais il n'y a pas de problème. La nature vous est soumise. Parle simplement rocher. Et l'eau sortira. Vous savez, frères et sœurs, quand nous entendons cela, nous sommes assis, nous pensons, vous avez une, une illusion. Non, on dit qu'effectivement qu il, il bure, c'est-à-dire boire hein? un rocher. Et on dit quoi Ce rocher-là, le suivait. Donc, ils, ils ont eu à pouvoir. Vous savez, nous ne prions pas un Dieu qui est incompétent, un Dieu qui est limité. Non, nous prions un Dieu qui est tout puissant. Qui est frère Il n'y a aucune chose, c'est pour ça que lorsque Gabriel s'adressa Marie, il dit Mais oh, souviens-toi de ta parent des il, dit, mais, il dit, mais toutes choses sont possibles Car rien n'est impossible à Dieu notre Seigneur Vous l'entendez, mais vous ne le croyez pas en fait C'est ça le grand problème Parce que sans la foi, la chose qui s'accrocha C'est parce que la foi doit s'accrocher aux promesses si ta foi à toi ne s'accroche si pas aux promesses, comment peux-tu obtenir la promesse Amen. Amen. Amen. La guérison, c'est une promesse. Amen. je suis l'Éternel ton Dieu qui fait quoi Qui guérit quoi tout est Ce n'est pas vrai, mais c'est la vérité. Amen. Si Dieu l'a dit, la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais il a prononcé qui il... il a pas dit mais toutes est maladies. Alors moi, qu'est-ce que mon cœur et ma foi doivent faire effectivement, c'est simplement s'accrocher à ce que c'est Dieu. Vous savez, frères et sœurs, vous pleurerez un jour, vous le regretterez un jour pour avoir pris à la légère ce que Dieu est en train de faire avec vous. Parce que je voudrais que vous soyez bien informés que ce monde dans lequel vous vous trouvez, avec tous les plaisirs que vous prenez, tout ce que vous faites, effectivement, va être détruit. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous le croyez, que vous méprisez, que vous me méprisez, ce n'est pas un problème, mais ça va arriver. Mais quand cela va vous doutiez, ce n'est pas un problème d'outer, mais ça va arriver. Personne ne peut le stopper parce que Dieu a dit. Cette terre d'à présent, c'est déclaré, frère. Tu peux fabriquer les soucoupes où tu vas aller. C'était terre de la présence. C'est important que vous saisissiez cela. Et gardez réservé pour le feu. Donc, C'est-à-dire que le feu descendra. Et consumera. Vous savez, regardez bien, pour nous revenons dans, dans, dans Pilate. Regardez bien dans deux pierres. Parce que parfois, on peut avoir l'amnésie. L'amnésie la, dans, dans, dans l'esprit, effectivement. Ils disent, oh, oh, mais <rire> Dieu n'oublie rien. 2 Pierre au chapitre 3, il nous dit ceci, si, oh, il nous dit, oh, ah, je crois que c'est cela, il dit, non, non, voilà, comme tu me le dis, 2 euh, Pierre au chapitre 3, vous me permettez, je prends ici, il dit cela, voilà, voilà, et voici donc, 2 Pierre au chapitre 3, voilà, je vais lire quelque part, oh, sachez aussi. Dieu est bon. Alors, voici déjà, bien aimé, verset 1. Bien aimé, la seconde lettre. Nous l'avons déjà lu, hein. Et quand on appelle bien aimé, c'est bien, ceux qui sont bien-aimés de Dieu, les ceux-là qui aiment les seigneurs, c'est là qui s'accrochent parce que c'est la vérité. Il nous a été demandé à nous. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être. Donc ça veut dire qu'il est le seul que tu peux aimer plus que toi-même. Dieu te bénisse. Je suis très heureux de savoir que tu sois là. Oui. Ça c'est un alloyé qui vient du cœur. Que Dieu te bénisse. Donc ça veut dire que plus que toi-même. Alors ça veut dire que ta vie à toi dépend de qui Oh moi Et parce que si on me touche, je vais être comme frère. Non, ma soeur, nous croyons que mon frère et ma soeur, nous devons apprendre à vivre avec Dieu. On, vous savez, hein, on ne vous oblige jamais rien, frère. Comme nous l'avons toujours dit, vous pouvez vous protéger, se protéger, personne ne veut vous dire quoi que ce soit. Et puis personne ne peut vous obliger de marcher par la foi. Quand vous n'êtes pas convaincu, frère, faites ce que le monde vous demande de pouvoir faire. Ne faites pas pour donner l'impression que quelqu'un fait qu'on voit dans le cœur, tu trembles, qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce que je vais rentrer à la maison, température thermomètre, dit, regarde. Mais si Seigneur, ce n'est pas 37, ce n'est pas 38, c'est 35. Alléluia, gloire à Dieu. Tu trembles pour. Mais frère, tout le monde peut avoir la température. Je peux sortir ici, aussi. Oh oui, oui, oh. je peux pas avoir la température. Ça veut... Que Dieu nous aide. Donc c'est parce que nous devons, dans ce monde ici, témoigner aux hommes qui nous regardent. Amen, amen. Que nous sommes un peuple saint, amen. mis à part. Peu importe que ça arrive, mais ça va partir. Amen amen. amen, amen, Alléluia. Amen. Nous <rire> disons merci à notre Dieu pour son amour et, et sa bonté et, et, et sa grâce. De ce que... Il a fait de nous un peuple. Mais pas n'importe quel peuple. Mm -hmm. Il a dit, mon peuple. Là où on les appelait, qu'ils étaient sans Dieu, ils seront appelés fils du Dieu. C'est un privilège que, que nous avons, frères. Ne laissons pas les, les, les démons tout ça, nous regarder comme si nous n'avions pas un Dieu. Frères c'est nous qui sommes appelés à dominer sur les démons. Oh, une maladie, c'est aussi un démon. Amen. À mon nom, ils chasseront. Les démons. Je n'ai pas bien entendu. Je n'ai pas bien entendu. Les bien sûr, ma soeur, que Dieu te bénisse. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça n'a pas été donné seulement aux frères. Non, aux frères et aux sœurs. Au Mais c'est vrai. Frère. Voici les miracles qui accompagneront les frères qui croiront. Non. Ceux qui croiront. Wow. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, quand toi, sœur, tu crois le pouvoir, tu l'as. Amen. C'est écrit. Dans les saintes écritures, le problème, c'est de pouvoir entrer en action prendre ce que notre Seigneur et notre... Il nous dit, tu l'aimeras de tout te temps que mon problème, moi, c'est de l'aimer. Parce que on nous dit, quand Christ, votre vie paraîtra, parce que ma vie à moi, il est là. Et vous avez oublié ça. Quand on est enterré, quand on est ressuscité, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit à nous. Donc, la vie que moi j'ai, elle n'est pas mienne. Donc, elle est décrite. C'est-à-dire que je ne vis que pour. Bien sûr. Vous savez, c'est un, un bonheur de pouvoir être un fils de Dieu. Pas un, pas un incrédule, mais un croyant. Croire en Dieu, c'est paisible. Il n'y a pas de troubles dans la foi. C'est dans le doute qu'il y a les troubles. Oui, la foi elle est paisible, elle donne de, de bons sommeils. Mais les doutes te troublent toute la nuit, tu commences à penser. Comment faire et dire non, mon âme soit tranquille. Et c'est sûr et certain, mon frère. C'est pour ça que je préfère avoir la, la foi. Parce que je serai tranquille la nuit et la journée, qu'elle a voix des doutes où mon cœur est palpite tout le temps. Mais c'est la vérité. Il nous a dit que la paix soit avec vous. Nous continuons. Il dit donc, alors, dans l'une et dans l'autre, je dis Pierre 3, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. C'est-à-dire que, à l'éveiller pour que vous compreniez d'abord qui vous êtes, vous. Parce que parfois, on peut avoir l'amnésie. Hein. Ah ben oui, l'amnésie, c'est-à-dire qu'on oublie des choses, et on ne sait plus très bien ce qu'il en est. effectivement, on ne sait plus très bien qui nous sommes effectivement, d'une certaine manière, votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez de choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Alors, pour nous, nous réalisons que nous avons une grâce extraordinaire, c'est que Dieu a toujours prouvé qu'il était le maître de toutes les circonstances. Quand ils arrivaient devant la mer rouge, pas de bateaux, même s'il si y en avait de bateaux, de pirogues. Vous savez, c'est toujours un moment qui est particulier et que je toujours dit, Seigneur Jésus, tu es vraiment... Parce qu'il y avait l'Ancien Testament. C'est bien les Jésus du Nouveau Testament. Vous comprenez Vous savez cela parce qu'il a dit qu'avant qu'Abraham fut. C'est que Moïse a dit, il a dit, Moïse, vous dites là que le Jésus m'envoie vers vous. Okay. J'ai dit, Seigneur, c'est quand même extraordinaire ta façon de faire des choses. Tous ces gens qui avaient l'espérance se sont dit, Alléluia, nous sommes, on va courir pour rentrer la terre promise. Non. Tu les fais tourner pour se retrouver devant un obstacle impossible. humainement parlant, pour va pouvoir s'échapper. Et derrière, le feu s'est allumé, effectivement, pour que... Pharaon soit encore en colère pour pouvoir, y va pouvoir poursuivre. Donc, c'est-à-dire que ces, ces gens-là se trouvaient déjà, en fait, dans une condition telle que nous avons la mort après nous ici. En tout cas, c'est dieux nous ne savons pas tellement très bien ce qu'il a fait. Parce que, avec cet homme ici, Moïse, frères et sœurs, vous vous entendez cela, vous voyez déjà, puisque vous avez vu la fin, vous glorifiez Dieu. Mais mettez-vous à la place ces gens qui n'avaient pas vu la fin qui se sont trouvés devant la mer rouge qui était là. Ah ben oui, sans pirogue, en plus. Et derrière eux, effectivement, s'il y avait encore que le Pharaon était encore resté endormi, bon, on peut encore rester pour peut-être construire un peu de barque pour traverser. Non, le Pharaon venait avec des chars, avec colère. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils étaient dans un état. Où on dit, mais ici, c'est pour ça qu'ils ont commencé à pouvoir crier. Qu'est-ce qu'ils ont crié Ah En Égypte, il n'y avait pas de sépulture. Il n'y avait pas. Nous avions des oignons là. Nous te disons nous, Nous sommes bien en Égypte. Vous vous souvenez C'est là que la nature des gens commence à se manifester. Oui. Dieu aime éprouver toujours les gens. C'est au niveau de la foi. Toujours. Parce que ce qui fait de toi que tu places confiance en Dieu, c'est la foi. Amen. Ce qui fait que tu marches avec Dieu, c'est la foi. Amen. Amen. Frères et sœurs, jusqu'à ce qu'ils viennent, il faut que la foi augmente. Amen. Si on n'a pas la foi, on peut tout connaître. Ça, vous comprenez très bien, mon frère. C'est la foi qui fait de nous ce que nous sommes. Parce qu'on entendait bien, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient. Voilà. C'est comme ça qu'il arriver devant la main rouge, impossible de rien. Dieu notre Seigneur, il est vraiment le maître. Il faut que nous sachions qu'il est le maître de tout. Il va nous placer dans des situations compliquées, difficiles. Où quand tu regardes, il n'y a pas de, de su même de, de sortie ni de secours. Rien du tout. C'est sa façon à lui de faire. Parce qu'il faut le connaître. Ah oui, sœur, ah oui, frère, tu dois passer par là. Si tu es un fils de Dieu, il doit permettre que les choses se passent ainsi. Et puis aussi, que son nom soit béni, prêtez attention. C'est comme ça qu'il fait son tri. Ah oui, pour montrer la différence entre les fils de Dieu et les enfants du monde. Bien sûr que oui. Parce que quand ils sont tous sortis, il y a eu aussi des ramassis. Bien sûr. Vous ne pouvez pas hériter des choses de Dieu si vous n'êtes pas des dieux quand même. L'engouement est toujours C'est pour ça que nous avons vu ici, la a pris saison jusqu'à celle pour nous amener. Parce que tout le monde chante Alléluia, nous avons, nous avons les Saint-Esprit, effectivement. Il faut bien voir effectivement ce qu'il en est, parce qu'à la fin, ah oui, la sélection s'est déjà faite. Dès maintenant déjà, elle est faite. Est-ce que vous suivez Dieu ne travaille jamais des autres, effectivement. Il sait ce qu'il fait. Donc il doit trier, mon frère. Pour quelles raisons, frères Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée dans, de toutes les façons, sur Internet, par-ci, par-là. Je ne parle pas de tous ceux qui sont mais quand même, la parole de Dieu passe quand même. Et chaque homme, d'une certaine manière, aura quand même entendu. Parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas dire que Dieu n'a pas montré que, vraiment, que la Trinité, ça vient du Satan, c'est du diable, c'est des démons. Bien sûr que oui. Parce qu'il n'y a aucune Bible, effectivement, qui parle de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Un seul Seigneur. Amen. Une seule foi. Amen. Un seul baptême. C'est écrit comme ça. Hein? Jean, Jean 4. Hein? Vous connaissez, non Une seule espérance, une seule foi, un seul baptême. C'est écrit comme ça, vous le savez. Donc, tout cela, c'est pour ça que vous pouvez réaliser, vous suivez Vous pouvez réaliser combien le Seigneur a pris soin de tout ce qu'il est. Il a dit qu'il veille sur sa parole. Et dans le psaume 33, lorsqu'il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle doit exister. Il a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il a bien le monde entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui fait faire obstacle sac, la parole de Dieu soit prêchée. Même si ça monte, quand la parole arrive, on ouvre la porte. Amen. Ah oui. <rire> eh oui, frères et sœurs c'est merveilleux, je vous ai rendu témoignage une fois ici, lorsque je suis parti au Libéria, combien les frontières étaient ouvertes fermées, mais, mais qu'est-ce que Dieu a fait <rire> Eh bien Dieu a fait en sorte qu'on me prenne dans la voiture du Parlement hein? oui, moi votre frère j'étais heureux alors je me faisais après avoir prêché la parole de Dieu on me faisait, quand je me fais rentrer on ferme la porte, j'ai dit gloire à Dieu et on démarre la voiture, moi aussi, je dis alléluia. On roule sur le chemin, les gens qui fermaient les barrières quand je venais, ils étaient comme ça. J'ai dit, oh, oh, oh, il est bon de servir Dieu. Jusqu'au bout, et on arrive à la frontière, là-bas, pour que je passe maintenant, Freetown dans Sierra Leone. On me dit, ne descendez surtout pas. Je vous dis la vérité, vous, je dis, Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni. Vous restez ici, nous allons nous-mêmes. Fait des formalités pour vous. Je vous dis la vérité. J'ai dit, que ton nom soit béni. Ils sont sortis, je suis assis. Et puis j'arrive à dit, C'est le monsieur qui vous passez, vous faisiez comme ça. Maintenant, quand il passe, maintenant, vous faites ça. Et je traverse. Et oui frère, vous regardez, Dieu fait des merveilles. J'arrive, j'arrive maintenant pour traverser, parce que j'ai traversé, j'ai à parole, puis j'arrive maintenant pour retourner maintenant en Guinée-Conakry. J'arrive à la frontière, mon visa était seulement une seule entrée. Et quand je suis sorti, je ne veux plus rentrer. Alors je disais, comment je vais faire mon Dieu pour l'avoir Je suis arrivé, lui dit, donnez votre passeport. J'ai dit, j'ai dit, oui, ils vont me poser la question, monsieur, vous ne pouvez pas rentrer sur Conakry, évidemment parce que vous n'avez plus de visa. Monsieur, il prend le passeport, il ouvre, moi je le regarde aussi. Québec pom pom Il dit Oui, oui, il n'y a pas de problème, votre visa, voilà. Mais vous voyez très bien, il était bleu, voilà. Il dit Entrez, je rentre maintenant, j'arrive là. Alors maintenant, il faut trouver un véhicule pour qu'on puisse vous faire partir, effectivement. Et puis, comme vous savez, c'était aussi un moment de guerre, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait des bus qui faisaient des, des petits bus qui faisaient faire fans, des visées, tout, tout le monde est dedans. J'étais seulement sorti debout. Je vous dis la vérité, Dieu, que je sers en mes témoins. Je vois qu'un c'était un colonel, je sais pas moi qui a gradé il vient, monsieur. Je dis hé hey, seigneur, on a découvert que je suis entré sans visa ou quoi. Non je vous dis la vérité. Je dis oh, je dis qu'est-ce qu'il y a en gros. Il dit suivez-moi. Je dis oui, je vais me justifier maintenant. Comment on a fait l'erreur de mettre des cachets dans ton passeport. Je vois, ça, suivez-moi. Je le suis comme ça. Avec télé militaires. Pouf, j'arrive là. Mercedes. Grouf. J'ai dit, je, je croyais que c'était la prison. Et, ah oui, parce qu'on vous, vous attendait tout là-bas. Non, papa, pouf, on ouvre la porte. Vous allez où J'ai dit, à Conakry, c'était la capitale. Je lui ai dit, pouf, il dit, oui. oui, entrez. J'ai dit, oui, on voulait à Conakry, non J'ai dit, oui, asseyez-vous, papa, pouf. Il ferme la porte lui-même, il s'assied au volant, il démarre. tchac-poum, j'étais assis. Même, je vous dis la vérité, frère, même, même en, en, en Guinée, les barrières, boum, boum. donc je suis passé sans contrôle jusqu'à arrive à la capitale Conakry, la merde s'arrête on ouvre la porte, où vous pouvez partir. J'étais là, j'ai regardé, j'ai dit, si je raconte ça aux gens, Seigneur, ils ne vont pas croire. Depuis, depuis Libéria, comme un général de... jusqu'ici, à la destination Conakry commune, comme une lettre à la poste. Nous avons un Dieu pour cet Évangile, mon frère. Vous savez comment le frère ici, quand ils ont ils me oui, vous voulez rentrer le week Dit mais frère frère, c'est pas possible, je vais quand même te voir parce que ma femme veut même te serrer la main. Il dit mais qu'est-ce qu'il se passe dit non non non non non non non. Ce que nous avons entendu d'abord comme témoignage pour vous, vous le savez très bien aussi. Ça. Il dit, ce n'est pas possible. Il dit, mais vous êtes parti aussi en, en, en, en, en Myanmar là-bas, en l'homme Vous connaissez ce pays comment il est, non Il dit, nous avons déjà essayé, beaucoup ont essayé, jamais rentrer. Vous le connaissez hein? Jamais rentrer. Il me dit, il dit, mais toi, tu es rentré. Il dit, oui, il dit, tu es même rentré avec des bibles. J'ai la photo ici. Et tu as prêché, j'ai dit, j'ai prêché les gens ont crié au Seigneur Jésus Christ de la Bible. Eh bien, ils ont été même baptisés. Il dit, c'est pas possible, les photos, je te les présente. Il dit, non, non, non, non, non, non, non, C'est sûr et certain que Dieu est avec toi. Mais j'aimerais te poser la question, frère, est-ce que ton gouvernement n'a pas intervenu J'ai dit, vous connaissez les témoignages, non J'ai dit, mon gouvernement, il ne me connaît même pas. Mais celui d'en haut. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais vous dire une chose. Comme vous me voyez là, je ne téléphone jamais aux gens. Oh, parce que les gens peuvent penser qu'ils connaissent, ils disent, ah les frères, ils fessaient, ils fessent, les frères, ils il rien et tout. Oui, oui, oui, Dieu s'occupe de son évangile. Oui. Je ne téléphone pas, je suis simplement dans le bureau là. J'ai simplement un message. C'est comme ça, c'est passé même à Myanmar. Ce pas moi, je ne connaissais même pas le pays là où je trouvais d'abord. C'est Dieu oui. qui se révèle à quelqu'un là-bas pour qu'il puisse me chercher. C'est pour ça que beaucoup des frères prédicateurs, ils comprennent rien. Ils se disent, c'est pas possible, cet homme, il est menteur, il fait des choses en cachette, qu'est-ce que je fais en cachette Non, c'est vrai, frère. Parce qu'ils peuvent pas admettre et comprendre que non, c'est pas possible qu'ils partent comme ça, en voyant que c'est seulement Dieu qui touche le cœur. Je vous dis la vérité. Je sais qu'ils vont pas croire, c'est pas possible, parce que dans l'humanité, dans l'homme, effectivement, c'est pas possible. Ce que Dieu fait, pour que tu crois, il faut être un fils de Dieu. C'est pour ça que dit, mais ils combattent contre quelqu'un dont ils ne sauront même pas le mettre par terre. Parce que si vous l'avez toujours dit ici, je suis un homme, je peux faillir, mais Dieu me relève. Mais ils ne peuvent battre effectivement, combattre effectivement. Vous allez le mettre par terre, mais ce n'est pas lui qui fait. Ou oh, ils vont s'acharner de toute façon, ils s'acharneront de toute façon, de toute façon. Ils sont de mais ils ne sauront rien faire. Parce que Dieu a dit que la bonne nouvelle du royaume doit être prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que nous invitations, même dans les coins les plus reculés, dans les forêts. Oui, j'ai été dans les coins dans lesquels vous ne pouvez même pas imaginer, frères et sœurs. Je, je vais vous montrer la photo. Je vais montrer là oui, des gens qui dorment dans des conditions, qui boivent l'eau. Vous savez que l'eau ils boivent L'eau. Ils ont mis une bâche comme ça, l'eau de pluie tombe dedans. Je suis, je suis rentré dedans. Et c'est cette eau-là qui boit vraiment les, les lézards qui sont autour. Jusqu'à là-bas pour la cause de, de l'évangile, en fait. Beaucoup de gens souffrent, mon frère, ma soeur. Nous sommes privilégiés, nous, nous sommes chauffés, nous sommes inventés, nous mangeons bien, et puis nous avons réunion tout le temps. Mais vous méprisez ce que Dieu vous donne, vous, vous trouvez tellement important, vous, votre corps est tellement si important, mais quand vous vous regardez très bien, vous, par rapport aux autres-là, Et mais que la grâce de Dieu. Nous continuons vite parce que nous sommes en état. Oui frère, oui, oui, oui. Alors, écoutez bien, il dit même, et du commandement du Seigneur, En fait, verset, verset 2 dit, en fait que vous, vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur aillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement vous voyez cela oui, est oui, donc, car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ça semble comme si rien ne se passe. Hein? Oui, c'est que tout cela va comme ça. Et puis il dit, mais ils veulent donc, évidemment, ils veulent ignorer. En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde alors... Demande monde dans, dans périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, ça c'est la certitude que je toujours dit, Seigneur merci beaucoup parce que ta parole est à la vérité, par la même parole, c'est pour ça même on peut douter, vous ne même pas croire, ce n'est pas un problème, vous dire, oh, ce ces choses-là ce sont des balivernes, il n'y a pas de problème, mais Dieu ne va pas tenir compte de ce que vous, vous croyez ou pas, il n'a pas dit que je vais sur votre foi, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Jamais il n'a dit ça que je veille sur votre foi. Non, oh. non, non. Je veille sur ma parole. Amen, voilà. C'est moi qui le supplie. Seigneur aide-moi. Oui. De croire pour échapper à cela. Oui. Ah oui, oui, oui. Parce que tu veilles sur ta parole. Que l'homme croit ou ne croit pas. Elle doit s'accomplir. Oui, messieurs. Amen. Oui, madame. Amen, amen. C'est pour ça qu'on n'a pas à pouvoir flatter des frères, des soeurs, les supplier comme des plans d'appartement. Non. Tu es un fils de Dieu, tu crois, tu ne l'es pas, eh ben, tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux. Parce que Dieu ne peut pas t'obliger de croire, non, monsieur. C'est pourquoi je dit, mais non, quand vous sentez que non, en tout cas, on est, on tremble un peu, il faut pas dire, oh, à l'assemblée, on dire, non, non, non, non, non, non, non, personne ne vous a interdit ici. Si vous voulez avoir tout ce que vous voulez avoir, il n'y a pas de problème à venir avec si vous chantez, parce qu'on dit non, non, non, non, non, non, je crois que vous êtes dans, parlez cela en bas, quelque part. Donc, chacun de vous est libre. Il ne faut pas faire parce que vous voulez nous faire montrer que vous avez la à l'intérieur vous ne croyez pas. Alors à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. Si vous ne sentez que ça ne va pas placardez vous, il n'y a pas de problème. Vous venez ici avec tout placard, on va chanter avec vous, on ne va rien vous dire. Mais c'est vrai, frère. C'est vrai, ça. parce qu'ici, il ne faut pas jouer la comédie. Il faut, il faut être certain. Je crois en Dieu, mais peu m'importe. Oh frère, que Dieu nous aide, ce n'est pas possible. Ces gens-là avaient vu la fournaise d'Adam de la sept fois chauffée. Toi, tu n'as encore rien vu. Si on vous dit, ces témoignage aujourd'hui, vous allez commencer à dire, c'est vrai, si on vous dit ce qui se passe maintenant, comment Dieu a. Mais oui, vous entendez la main. Si on vous dit, mais c'est pas possible, 100% vrai. Oh, c'est quand même, quand vous pensez que Dieu ne peut rien, mais Dieu le fait, mais d'une, à l'instant, ça change des, des, des. Non, que Dieu soit béni. Vous pouvez le voir que, ici, c'est ceci, et puis, après un moment de prière, sa chance, elle devient autre chose. C'est quelque chose de tout à fait différent. Ça, vous ne pouvez pas le croire. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, Dieu le fait d'une manière palpable, et aussi, parce que Dieu ne change pas. Et comme nous disons, je le répète encore, la foi, on ne l'oblige pas, on ne la force pas quelqu'un, on l'a ou on ne l'a pas. Et puis, si toujours, la comédie, dans les circonstances ici, c'est un grand danger pour toi-même. Si tu dois te faire encadrer, tout ce qu'on a dit, effectivement, fais-le. Et pas, pas pour dire, parce qu'on va dire, oui, mais hein, c'est les gens vont commencer à te regarder. Personne ne va te regarder ici. Personne ne peut juger qui que soi. ce soit. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez c'est mon ciel. Parce qu'ici, il est question de la foi. Ces gens-là qui sont les trois herbes là, effectivement, s'ils n'avaient pas la foi, ils allaient brûler. C'était la comédie pour dire, oh, pour que les gens voient que nous sommes de Dieu dans le cœur et, et ça ne va pas bien arracher. C'est sûr et certain qu'ils allaient très bien brûler. Bien sûr. Vous savez, ce qui est écrit dans au chapitre 5, tout ce qui est né qu Dieu. C'est ça le problème. Amen. Vous voulez qu'on le lise Amen. Regardez, parce qu'ils sont parce qu'on peut dire que les frères ici, ils disent, non, non, non, c'est écrit dans 1 Jean chapitre 5, la hein, même Bible que vous, et nous lisons, voilà, et voilà. Alors, c'est que c'est Voilà. Voilà, voilà. Verset, verset 2, verset 3. D'abord, on connaissons verset, verset, verset 2. dit, mais nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons. C'est vrai, hein Vous vous souvenez, non D'abord Dieu, et puis l'amour de Dieu, mais d'abord aimer vraiment ça. C'est vrai, non oui, alors il dit lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ce commandement, tu aimeras ton prochain commandement. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Vous avez entendu Amen. Ça dire que Dieu n'oublie personne. Hein. Ces commandements ne sont pas pénibles. Et la suite il nous dit quoi Il dit parce que tout ce qui est né des dieux, ah, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Non, il faut naître de Dieu. Et puis il dit Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi Voilà, messieurs. Amen. Voilà, madame. Parce que <rire> c'est une là-bas. C'est ça le problème que nous avons, en fait. Parce que ça ne sert à rien de venir un forcing ici, faire jouer, comme on dit. Il faut bien se barricader à la maison. rester par exemple, à la maison, parce ici, d'ici, je bien, je me trouve avec les gens, on ne sait pas s'ils sont verts ou jaunes. Ah oui, c'est ça le problème. Parce que peut-être il est rouge, on ne sait pas. Parce que si tu t'approches du rouge, alors là. Et puis, on vous dit bien que. On a donné des méthodes pour que vous puissiez qui à pouvoir vous sentir à l'aise. Utilisez-le. Il ne faut pas aller dire aux gens oh, chez nous là-bas, les pasteurs, non, non, non, les pasteurs ne vous jamais rien. Les communiqués, on vous l'a toujours donné clairement et précisément. vous. Et d'ailleurs, mon frère Marcel, où est-ce qu'il est Il est ici, oui. Tout à l'heure, nous parlions avec lui qui vous a clashé le grand bidon d'alcool. Il est présent, tantôt quand je monte, il dit, qu'est-ce que vous avez Il dit, moi, montez, si j'ai acheté des grands bidons, il faut encore acheter les 5 litres, les gros là. Bah, C'est pas vrai Tout à l'heure, pour que pensez pas que non, non, non, non, ils sont là. Mais bon, bah, évidemment, ça cherche un peu le même, enfin. Bon. a pour que personne ne puisse dire, oh, oh, oh, non. Et si nous marchons par la foi. C est, c est son, on s'adresse aux combattants on s'adresse aux fils de Dieu qui sentent qu'à l'intérieur il faut que ça déclenche la chose de Dieu parce qu'il faut que ça soit que je dois quand même expérimenter quelque chose qui vient de mon Dieu moi dans un moment comme ça c'est là que je dois mettre ma foi en action, frère parce qu'à quel moment je vais la mettre en action quand tout va bien Oh, frère, c'est quand dans des circonstances pareilles que je dois maintenant mettre ma foi en action. Parce que la foi, c'est contraire à la logique. Que Dieu te bénisse vraiment. Contraire à la logique. Contraire à ce que le norme, toutes les normes qu'on peut dire, parce que ce n'est pas possible. Parce que j ai, j ai, j ai... Vous me donnez encore un peu de temps. J'ai voulu donc vous. Vous pouvez penser, parce qu'on dit toujours que c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est ça qu'on dit, non C'est ça qu'on dit, non, monsieur? Les scientifiques ont prouvé avec les appareils de nous Mais expliquez-moi. C'est tout à fait logique, effectivement, que la terre tourne autour du soleil, parce que ça fait sa Et si, mais expliquez-moi que cet homme ici arrive. Il se met debout. Il dit, tellement fort, mais Soleil, il n'a pas dit terre. Oh non. Alléluia. Alléluia. Ah non, Dieu est sage. Oui. Ah oui. Il écrit bien au Soleil. Et il connaît l'équilibre de Dieu. Et il parle aussi à la Lune. Alléluia. Vous savez, quand, quand l'Esprit parle, c'est ce qu'il dit Alléluia. Soleil, arrête-toi. Et Lune aussi. Ah. Oui. Oui. Et puis on lui dit que le soleil, quoi voilà, à Dieu, arrêtez à sa course. Dieu, Dieu, frère, ça fait du bien d'avoir Dieu. Amen. Vous vous rendez compte que, quelle puissance, quelle autorité, quelle manière... Allez, expliquez-moi ça logiquement. Et le soleil s'arrêta vraiment. Ça veut dire quoi Que la terre s'arrêta de tourner. Alors vous me regardez. Et si le soleil s'arrête, c'est que dans la logique, la terre s'arrête. Et si la terre s'arrête, elle doit tomber. Mais, mais c'est vrai, frère, il doit tomber Parce qu'il y a la gravitation Oui, j'ai quand même dans la science tout de même, monsieur Gravitation Alléluia Oh oui, la parole de Dieu, mon frère Elle n'a pas la logique de l'homme, mon bébé, de mes frères et soeurs Elle va au-delà Les scientifiques deviennent fous Vous voyez, c'est pour ça que nous, nous marchons par la foi et nous posons les actes. Ici, il s'agit des combattants parce que Josué savait qui il était. Amen. Dieu lui a dit, mais je serai avec toi Amen. comme j'ai été avec. Bien sûr que oui. Moïse parlait au rocher, l'eau sortait. Vous savez que dans les gens au chapitre 5, plus bas, il dit, tout ce que vous demanderez en priant. C'est vrai, mais dit, mais ce que vous demanderez, si vous demandez selon la volonté de Dieu, soyez sûr et certain que vous le possédez déjà. Quoi que vous demandez selon la volonté de Dieu, c'est écrit là. Vous le croyez? En Jean chapitre 5, vous savez cela, c'est écrit. Et que nous sommes sûrs et certains que nous possédons la chose. Alors nous dormons tranquille. C'est ça la foi. Parce que mon frère et ma soeur, comment peux-tu expérimenter la pluie de l'arrière-saison Si tu n'as pas cela Vous avez souvent entendu parler, comme ils disent, effectivement, la, la foi de l'enlèvement. Vous savez, ce qu'on dit, effectivement, ainsi les toujours. Voilà pourquoi que le Seigneur permet des choses pour que votre foi soit exercée. Vous n'avez pas compris, vous, pourquoi sur le chemin... Le Seigneur les a fait passer par les, les raccourcis, mais il les a fait passer par un chemin détourné. Pour quelle raison Est-ce que vous suivez? Je surveille les temps pour vous. Est-ce que vous suivez? Pourquoi est-ce qu'il les a fait passer par des shabbats détournés? Premier obstacle, vous l'avez remarqué. Hein? c'était encore puissant. Ils sortent avec joie, avec des présents, ils disent gloire à Dieu, on va dans la terre promise. C'est comme ça toujours. Et puis quelques temps après, paf, boum, ils, trouvent, ils se trouvent devant la mer rouge. Vous vous souvenez encore Qu'est-ce que Dieu voulait éprouver hier C'était toujours leur foi. Mm -hmm. ah. Vous voulez que je vous le prouve dans les scènes écritures Vous voulez parce que parfois, vous pouvez dire, oui, il nous dit ça, et puis ainsi de suite, effectivement. Mais nous allons lire dans les saintes écritures, je pense que... Oui. Merci. Hébreu chapitre 4. Vous y êtes parce que vous devez comprendre pourquoi il passait par ces cheminements, effectivement, vous allez comprendre. Hein. Hébreu chapitre 4, vous y êtes. Nous lisons avec vous ici. Et puis probablement nous allons prier, mais enfin, bon. Hébreu chapitre 4. Nous retournons vite à avec... l'inquiétude. On n'a même pas. On a, on a laissé Ponce Pilate quelque part. Vous vous souvenez encore Amen. Oui, Ponce Pilate. <rire> que Dieu vous bénisse. Hébreu chapitre 4. Vous entendez le verset 1, qu'est-ce qu'il dit Vous y êtes Craignons donc. Tandis que la promesse d'entrer aussi subsiste encore, n'est-ce pas Qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu. Maintenant, prêtez attention au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée n'a servi de rien. Pourquoi Parce qu'il ne trouvera pas de la foi chez ceux qui... Voilà, messieurs. Surtout tout le cheminement, effectivement, il y avait des épreuves qui devaient arriver à pouvoir être placées, manifestées, pour que chaque fois qu'on éprouve la foi de ces gens-là, s'ils avaient réellement la foi pour pouvoir obtenir la promesse que Dieu avait faite. Alors, Père, vous vous souvenez Je donnerai ce territoire à ta postérité. À qui la promesse a été faite La promesse a été faite à qui À Abraham. Abraham était qui Un incrédule. Et jamais c'était un homme de la foi. Donc, votre attention, la postérité d'Abraham doit être de la même manière qu'Abraham. Celle qui doit hériter là, doit aussi avoir la même foi qu'Abraham avait. C'est pour ça que, je terminerai peut-être, on va peut-être lire encore un peu, c'est pour ça que vous remarquez. C'est important ce que vous entendez, frères et sœurs. C'est pour ça que vous remarquerez que lorsqu'ils sont arrivés à Kadesh parmi, on a envoyé les espions dans le pays. Les espions, c'est toujours les preuves de la foi. Le territoire était là. Ils ne l'avaient jamais vu, ils n'avaient tellement entendu parler par la parole de Dieu. Jamais vu. Mais ils sont arrivés là. Là, le pays est là devant eux. On envoie donc les espions qui sont entrés. Ils sont sortis, les espions. Est-ce que vous comprenez Avec quoi mais Avec des témoignages. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ce pays ici C'est vrai. Regardez une garde des raisons on doit être à deux pour le porter. Le pays est comme vraiment Dieu l'avait dit. Et puis ils ont ajouté quelque chose. Mais, mais quoi mais nous avons vu les fils d'Anak, des géants et des eux nous sommes comme des sauterelles donc nous ne sommes pas capables de prendre possession du pays vous l'avez dit non Dieu a pris, a pris, a pris note c'est pour ça qu'ils ne sont pas entrés parce qu'ils ont dit que nous nous ne sommes pas capables c'est-à-dire que nous ne croyons pas que ce pays ici nous appartient Toujours question de la foi. Monsieur. Dieu dit, vous ne croyez pas? Josué et Caleb sont venus et en rentrés dans le même pays, deux groupes. Les uns ont dit, mais non, peu importe les fils d'Anac et tout cela. Puisque l'éternel l'a dit. Puisqu'il a dit. Comme il a dit, nous sommes plus que capables boum, de prendre possession du pays. Vous avez remarqué? De ceux-là qui ont dit non, Dieu leur a fait retourner. Vous avez après venir, oh Moïse, Moïse, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu, Dieu a dit non. Vous avez dit non. Retournez-nous dans le désert. Ils sont allés encore dans le désert. Ils sont tous morts. Morts dans le désert. C'est la nouvelle génération qui avait la foi dans la promesse. Et la Parce que Dieu ne change pas. Aujourd'hui, il est toujours le même. Ne perds pas ton temps en venant, en s'asseyant ici. Et que tu as simplement la pensée, seulement dit que je vais aller à lèvement, mais que tu n'aies pas la foi dans ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Parce qu'il faut qu'il y ait des choses comme ça qui se passent au milieu de vous pour que vous puissiez voir maintenant. Parce que, vous avez entendu, les de votre foi. Comment peux-tu réaliser que tu as la foi si tu n'as pas les preuves? Dites-moi, regardez-moi ici, s'il vous plaît, parce qu'on va demander. Regardez-moi, j'aime bien que vous me regardiez un peu. Comment vous pouvez savoir que vous avez l'amour de Dieu en vous si Dieu ne permet pas que quelqu'un vous insulte et vous déteste Si tout le monde est toujours bien avec vous, comment vous pouvez savoir que vous avez l'amour de Dieu Vous voulez avoir l'Écriture Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, FFP de plus parce que les païens aussi, publicains, font de même. Mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent ainsi de suite. Et vous serez quoi, fils de votre père, lui qui fait les vaisseaux soleil sur les bancs. Et puis il dit, soyez parfaits comme votre père est. Parfait. Merci. Oh, sœur, sœur, sœur, sœur, sœur Jacobine a parlé du mal de moi. Il a été dit, mais gloire à Dieu. Amen. Si sœur Jacobine que tu appelles sœur, a parlé du mal de toi, quelle est ta réaction pour la Sœur Jacobine? Parce que Dieu a permis cela. C'est écrit, toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment. Yes. Voilà. Donc quand on t'insulte et critique, effectivement, Dieu travaille ton intérieur. C'est comme ça que tu sais savoir que tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu, la réaction que tu produis. Autrement, sans épreuve, on ne peut rien voir. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or J'ai mis maintenant et puis nous allons partir. Hein? Écoutez, nous retournons dans deux le... Ah, poste Pilate, on le prendra peut-être après. Vous voulez qu'on le lise, Ponce Pilate le temps. Vous, vous voulez que j'ai. Pierre, vous connaissez quand même. Hein? Vous voulez qu'on ait un Ponce Pilate Oui. On lit Ponce Pilate. Parce que vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu que Ponce Pilate a dit hein, C'est ça Bon, allons-y vite dans Ponce Pilate et puis nous prions, n'est-ce pas Ok. Nous retournons dans Matthieu. Voyez-vous, les soirs, hein, on ne peut pas rester beaucoup trop longtemps aussi. Hein. Voilà, c'est voilà. Je pense que c'est cela. Mmh. Ah, c'est que c'est cela, voilà. Voilà. Voilà. <coughs> Je vais dire, c'est le chapitre 7 de, 27 pardon, de Matthieu. Alors, nous lisons à partir du verset, euh, verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'es dit. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Vous vous souvenez Alors, Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna pas de réponse, ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Et ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lesquels voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Vous entendez ça Donc, un, un païen s'il vous plaît. Il avait avec lui, devant lui, les, les sacrificateurs, les, les anciens, tout ça, il connaissait. Il dit, mais il savait, il s'est dit, mais, mais il savait effectivement que, je t'ai au verset 18, car il savait que c'était par, par envie, donc, qu'il avait, qu avait livré Jésus. Verset 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal, Ponce Pilate, sa femme lui dit, lui fit dire, « Qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » L'homme a entendu. Et même sa femme a envoyé le message. Lui-même était témoin de la présence de ces, cet homme de Galilée, comment l'atmosphère a changé. Vous vous souvenez dans Jean 19, non Et là, maintenant, il entend encore la confirmation, parce qu'il a même compris que ces gens ici mais l'ont amené par envie, parce qu'il a vu qu'il n'était pas était coupable de rien. La femme lui dit « Mais écoutez, mais rien du tout !» Entre toi et cet homme-là, parce que c'est injuste. Maintenant, verset 20, il dit Le principal sacrificateur et les anciens. Vous avez entendu cela Il dit qu'il y a des gens qui prêchent. Les gens qui sont assis dans la siège de Moïse. Oui, des gens que vous avez des prédicateurs. Voyez-vous, les démons. Satan, il est rusé. Il est malin. Et il sait comment faire des choses, effectivement. Les principaux sacrificateurs et les anciens. Persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Est-ce que vous pouvez vous poser la question Des gens qui prêchent la parole de Dieu, qui devraient défendre la parole. Maintenant, vous comprenez, frère, et, et, et, et pourquoi le Seigneur a eu à pouvoir leur dire que vous avez pour père les diables. Il dit au Saduséia, il va dire mais c'est plus blanchi. Ils sont des fils de la gêne. Mais c'est vrai, tous ceux que vous voyez qui sont là, qui sont en téléboire, nous sommes de ceci. Mais ils sont du nombre, frère. C'est pour ça que je reconnais cet homme de Dieu, que Dieu le bénisse. William Branham a prêché une prédication. Il dit J'acquise cette génération de crucifier encore Jésus-Christ pour la deuxième fois. Alors nous continuons, c'est pas fini, parce que c'est là. Et là. Il dit, les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lesquels de deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas !» Pilate leur dit, « Mais que ferais-je, moi, donc, de Jésus qu'on appelle Christ ?» Parce qu'ils ne voulaient pas que Christ puisse périr. Nous avons vu son attitude ici, non Et puis, il dit, mais tous répondirent, persuadés par les euh, sacrificateurs, tout ça, hein? tous répondirent, qu'il soit quoi Qu'il soit crucifié. Vous entendez cela Qu'il soit crucifié. Le gouverneur maintenant pose l'accident, il dit, mais, mais quel mal a-t-il fait Et ils répondirent en criant encore plus fort, en disant, qu'il soit crucifié. Maintenant, regardez très bien. Verset 24. Pilate voyant qu'il ne gagnait rien. Mais que le tumulte augmenté, qu'est-ce qu'il a fait cet homme Voilà son acte et la déclaration qu'il a fait. Il prit donc de l'eau, parce que Dieu voit, Dieu entend. Il prit donc de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Et il dit ceci, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Voici la déclaration d'un païen à l'endroit de ces Jésus. Lui qui n'est pas un croyant, qui ne lisait pas le, le, le, le, le, les Saintes Écritures, non, il dit, je suis, il dit je suis innocent du sang de ces justes. Là, vous regardez. Maintenant, regardez maintenant la réponse, la déclaration des croyants. Lui il dit je suis innocent du sang. Maintenant, écoutez ce que les croyants ont dit. Et tout le peuple répondit que son sang fasse quoi? Est-ce que vous pouvez réfléchir? Un païen dit, je suis, je suis, je ne vais même rien avoir avec les sangs de cet innocent. Si un païen peut voir qu'il est innocent, les croyants peuvent quand même voir qu'il est innocent. Parce que le païen, c'est un païen, il ne connaît rien de Dieu. Mais vous, vous connaissez Dieu. Maintenant la question va nous, de quel enseignement ils avaient de Dieu Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Vous avez entendu cela Pilate a dit, je suis innocent. Il s'est dégagé. Mais vous avez vu ce que Dieu a fait avec ceux qui ont fait la déclaration Et, et, et vous savez d'où venait cette force de faire cette déclaration-là Parce qu'ils avaient confiance dans les hommes. Oui, monsieur. Quand on vous dit, oh, on nous empêche d'aller écouter des prédicateurs à gauche et à droite, mais vous pouvez aller où vous voulez. On ne vous a jamais empêché ici d'aller écouter ce que vous voulez. Allez-y, parce que chez vous, vous faites ce que vous avez à pouvoir faire. Mais Dieu ne parle qu'à son propre peuple, mon frère. Il faut que vous sachiez où ça vous conduira, où ça va aller, effectivement. Et vous savez, la foi pour marcher avec Dieu ne vient que quand on entend la parole de Dieu. Et quand on n'entend pas la parole de Dieu, vous pouvez maintenant voir ce qu'on appelle la religion produit dans les gens. C'est pour ça qu'on a des banamistes, hein, des frères ou des sœurs qui sont tellement pointillés sur ce que le prophète a dit. Évidemment, quand on est pointillé sur cela, on n'est pas de croyants Non. Un croyant, mon frère et ma soeur, ne vit pas dans la peur. Un croyant, il ne vit donc pas la foi en quoi Et la foi, s'il vous plaît, écoutez très bien n'a jamais et ne sera jamais une obligation. La foi est la chose que vous possédez et que vous prenez plaisir à pouvoir agir en fonction. Et vous glorifiez Dieu tous les jours, Seigneur. Si je n'avais pas la foi, comment je pouvais arriver à pouvoir le faire Donc, Seigneur, merci. Augmente-la encore davantage parce que je ne veux que vivre par... Lève-nous. Que Dieu soit béni. Il y a un cantique. Viens mon grand -moi. Il y a un cantique. Louez soit Dieu l'éternel. Vous le connaissez hein ah, Que Dieu te bénisse, monsieur. Merci. Vous pouvez chanter. Je pense que c'est le numéro 56, six je pense. cinquante en VF. Louez soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi des gloires. Mon âme, il faut l'acclamer par un chant de victoire. Re Reveille-toi, viens au-devant le de ton roi, pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, les souverains Maître à tous il donne le mouvement, la vie et l'être. Tout ce qui fait est agréable, parfait. À le reconnaître. Loué sois Dieu, sa volonté chaque jour se réveille. Il t'a donné la santé T'a garder sous son aile. C'est ton reçoit Tes besoins, vois combien il est fidèle Louez soit Dieu pour sa miséricorde un sang qui se répand sur le pécheur punisé ah souviens-toi que ce que Jésus, ton roi, a souffert pour toi, coupable. Loué soit Dieu, que les anges lui rendent hommage. Que sa louange sur terre terre tout se propage. Nom, Alléluia, d'un genre. tout en moi, chante son nom. Alléluia, d'un Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble. Vers le beau pays là-haut Nous marchons ensemble Nous marchons ensemble Vers ce paradis là-haut Mais oui, le Seigneur est bon Mais oui, le Seigneur est bon Il a fait pour nous des merveilles